Je sais pas si je vais y arriver. Mais pourquoi t'as jamais confiance en toi là Je sors d'une relation toxique. Ah, toi aussi Au sein des de mode. Développe. Le temps que je craque mes doigts pour te décalquer. Bah tous les gens ça change. Avec vous avant c'était pervers narcissique, maintenant c'est le mec toxique. Bah ouais, vous êtes comme les iPhones, des iBâtards. On prend cher pour au final pas beaucoup de nouveautés. Putain, elle est bien ça non Et pourquoi euh, toxique Il voulait me changer, avait pas confiance, jaloux, possessif, indécis. Bah fallait le quitter. Mais t'es con ou mentalement en mode avion Je l'aimais en fait. Eh oui. Eh oui. Et moi j'étais là avec mes potes. Ouais, mais il a changé. Tout ce qu'il a changé, c'est les douilles pour me mettre une cartouche. Et Oli, c'était parfait. Comment tu sais Oh bah tu sors plus facilement d'un T2 que d'une Villa. Plus, un. Des fois, les filles, on n'est pas toxiques, hein. On est juste euh, perdus. Il y a aussi des mecs bien. Bah tu me les présentes Parce que là, je suis en course de relais de charro et mon fiac, c'est le bâton. Donc nous, on fait comment si tous vos ex vous ont fait du mal, hein Elle a un mode d'emploi, la cœur brisé Aime-moi, doucement. C'est-à-dire Bah c'est-à-dire tu prends deux pagaies, ton courage et tu rames. Tiens L'Ivatar 14 va sortir. Allô Qu'est-ce que je fais ce soir